« Bonjour Monsieur le Jour, je suis un agent immobilier et j'ai un acquéreur pour vous. J'ai vu que vous vendiez votre bien immobilier. Il faut absolument qu'on se voit. je pense que je vais pouvoir vendre votre bien immobilier. » Voilà, tout le monde a entendu cette phrase. lorsque euh, on est en vente d'un bien immobilier, lorsque les agents immobiliers nous appellent, c'est toujours le même argument et je vais vous expliquer comment euh, profiter de cette occasion pour vendre votre bien immobilier. A tout de suite dans la vidéo Lorsqu'on vend son bien immobilier et qu'on met des, des annonces immobilières sur le PAP euh, et le Bon Coin, alors on est toujours sollicité par les agents immobiliers qui nous font toujours le même argumentaire pour obtenir un mandat de vente. Monsieur euh, Durand, je suis euh, monsieur Philippe et euh, voilà, j'ai euh, vu que vous vendiez votre bien immobilier et j'ai des acquéreurs qui pourrait être intéressés à acquérir votre bien immobilier. Est-ce qu'on peut voir Est-ce que je peux venir visiter votre bien immobilier Tout le monde l'a vécu et à chaque fois, c'est toujours la même situation. Ils prennent le mandat. S'ils ont effectivement quelqu'un, ça match. et tant mieux c'est vendu. Mais la plupart du temps, c'est euh, peine perdue. Ils ont pris le mandat, on ne sait même pas ce qu'ils font. Euh, on ne sait pas où ils en sont. Enfin, c'est la cata. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment bénéficier, comment rebondir sur cette situation lorsqu'un agent immobilier qui peut être de bonne foi, attention, a vraiment quelqu'un qui peut correspondre à votre bien immobilier mais vous en avez marre des agents immobiliers, vous n'avez plus confiance, vous ne voulez pas refaire de mandat de vente, alors vous allez leur dire la phrase suivante. Vous leur dites, eh bien, écoutez, alors, toujours faire de l'empathie parce que vous pouvez avoir affaire à faire une personne sérieuse et qui a vraiment quelqu'un pour vendre, pour, pour vendre votre bien immobilier. Donc, il ne faut pas se couper cette opportunité. Il faut simplement leur dire Ok, écoutez, qui est ce type de personne alors là, l'agent immobilier va dire, attendez, attendez, euh, je ne vais pas vous dire, euh, okay, mais je ne vais pas le connaître, enfin, je ne le connais pas, je ne vais pas pouvoir l'appeler, je ne vais pas ses coordonnées. Mais si vous me dites que vous avez quelqu'un qui, qui va correspondre à l'acquéreur pour euh, acheter mon bien immobilier, bah, décrivez-le-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie Alors là, vous allez voir que si c'est du pipeau, l'agent immobilier, soit il se fâche, soit il ne sait plus quoi répondre. Donc là, c'est mort, laissez tomber. Vous lui dites, écoutez, j'ai n'ai pas l'impression que vous avez vraiment un acquéreur pour, le, pour mon, mon bien immobilier parce que sinon, vous pourriez m'en parler facilement sans que j'ai à vous poser ces questions-là. Donc, écoutez, je pense qu'on ne va pas donner suite. Par contre, dans le cas où le gars va vous dire, mais écoutez, c'est un couple, je pense à Monsieur Duchemolle, et c'est un couple, ils font tel métier, je leur ai déjà présenté des biens immobiliers et ce que je vois, c'est que votre bien immobilier a cette particularité euh, il est dans ce quartier, où il est, enfin il va vous sortir des points forts de votre bien immobilier et de son environnement qui vont bah, effectivement justifier le fait que c'est vrai, il a sûrement des acquéreurs qui vont lui permettre de pouvoir euh, vendre votre bien immobilier. Donc ce qu'il ce qu faut leur dire c'est écoutez, j'ai déjà X ou Y euh, euh, mandat de vente, euh, j'en ai marre, j'ai plus envie de faire euh, des, des, des mandats de vente parce que j'ai plus confiance aux agents immobiliers, ils ne font pas le boulot. Mais j'ai l'impression que vous êtes honnête. Alors, ce que je vous propose, faites faire un mandat de recherche à vos clients et venez dès que vous pouvez visiter mon bien immobilier. Et là, vous allez voir si c'est sérieux. Parce que moi, je l'ai utilisé cette méthode à plusieurs reprises et ça a marché. J'ai vendu un bien immobilier par exemple sur la ville de Créteil, je n'arrivais pas à le vendre. Cette personne m'a sollicité avec un vrai dynamisme. Il savait de quoi il parlait. J'ai joué le jeu au travers du, euh, du mandat de recherche. Par contre, il arrive déjà avec un prix. C'est le, le point qui est un peu bloquant pour le vendeur. C'est que sur le mandat de recherche, pour vendre le bien immobilier, euh, ils doivent déjà indiquer le budget. Et ça aussi, ça les dérange. Mais si le budget il est déjà inférieur au prix de vente, ça peut aussi nous rebuter. Et lui, il ne peut vendre que dans le cas où le bien immobilier correspond à cette valeur. Donc c'est toujours un peu particulier, mais on arrive toujours à s'entendre, et quand chacun des deux côtés de la barrière veut vendre, ça matche, et on trouve les solutions pour euh, s'entendre sur le prix de vente. Donc je répète, si vous êtes sollicité par des agents immobiliers qui vous disent j'ai quelqu'un pour vous, j'ai des acquéreurs qui euh, seraient intéressés par votre bien immobilier, vous demandez à l'agent immobilier de vous décrire euh, ses, ses acquéreurs. Si vraiment il pense qu'il a des acquéreurs, il saura vous en parler. Ensuite, vous lui dites, écoutez, euh, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, moi aujourd'hui, je ne fais plus de mandat de vente aux agents immobiliers pour telle et telle raison, mais par contre, je ne vais pas euh, vous bloquer. Venez visiter le bien immobilier avec votre acquéreur en lui faisant faire un mandat de recherche et là, vous aurez trouvé une, euh, une solution pour euh, ben, toujours euh, aller de l'avant, toujours essayer de donner sa chance à l'agent immobilier parce qu'on peut tomber sur quelqu'un de sérieux, effectivement quelqu'un qui avait un acquéreur. Donc, on ne va pas se couper cette opportunité. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se couper des, euh, des opportunités qui nous sont présentées, même si la plupart du temps, on sait que c'est de l'argument simplement pour prendre euh, du mandat. Alors, si vous n'avez toujours pas bénéficié de ma formation gratuite en 5 vidéos que je mets à disposition sur réussirsonimmobilier.fr, alors allez-y, foncez. Inscrivez-vous euh, sur la page Facebook de Vendre sa résidence principale en 31 jours. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Et surtout, soyez des acquéreurs stratégiques et actifs pour vendre leurs biens immobiliers. À très vite sur une autre vidéo.